Bonjour mes chers choisis Alors je, sais, je sais que vous allez bien euh, je veux qu'on parle un peu ok on va un peu faire euh, euh, à cœur ouvert voilà euh, Je suis désolé, mais beaucoup d'entre vous, vous ne vous ne croyez pas, on va dire comme ça, en ce que l'Esprit vous a montré. Donc, vous avez une tendance à beaucoup douter de vous. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Et la Reine Marie Blanche, tu es là. Tu es là. J'ai fait seulement deux jours à Abidjan, mais il y a tellement de choses qui se sont passées. Je veux la reine marie en France. Les choisis, écoutez-moi. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous m'écoutez, mais vous ne commentez pas. J'ai parlé avec une dame des états unis hier. Elle me dit qu'elle a une famille de Decepticons. Qui fait que elle ne peut que regarder mes vidéos. Même liker, elle ne peut pas liker. Donc je vous dis bonjour à ceux qui ne peuvent pas liker ma vidéo. Je suis avec vous allez quand même vous abonner sur ma page YouTube. Il faut quand même que votre like sur YouTube, on ne peut pas voir que vous avez liker ma vidéo sur YouTube. Donc, allez quand même sur YouTube et soutenez-moi dans ce sens. Et là, là, là, là, là la dame, elle m'a marqué parce que c'est une dame qui a fait beaucoup de travail sur elle. Euh, spirituellement, elle a beaucoup investi sur elle. Et elle sent qu'elle doit justement commencer ça. Sa... Financièrement, elle ne manque pas. Elle me dit, elle est même saturée dans son boulot. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc elle, a, elle a déjà de l'argent. Maintenant, il y a ce truc de mission de vie qui ne fait que revenir maintenant. Ça ne fait que revenir. Bonjour la reine Marie. Ça ne fait que revenir. Et elle sent en elle que... ok Financièrement, je ne manque pas, mais j'ai cet appel qui est en moi. Ceux qui ont le succès financier, vous allez prendre... Oui, les consultations à distance sont disponibles. Mais aujourd'hui, je ne peux vous consulter à distance que à partir de 14h. Parce que je vais je vais voyager tout à l'heure. Je prends encore l'avion, je vais ailleurs. donc Je ne serai pas disponible pendant les 4 prochaines heures. Donc, vous allez prendre l'argent que vous avez travaillé dans un autre de vos business pour aller construire votre centre de réhabilitation. Pour aller ouvrir un, un, un endroit où vous allez re, re, recevoir les gens. Et... Dieu est tellement en train de parler aux choisis par intuition. Écoutez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Je cherchais un local à Abidjan. Parce que Je vais ouvrir mes bureaux ici. Et je sais que je suis appelée à tellement voyager que je ne peux pas. Je peux dire que je serai habitant euh, cinq jours par mois. Parce que je dois être aussi à Libreville, je dois être à Douala. Et sans compter les mois où je dois aller en Europe. Oui, j'arrive en Europe, attendez-moi. Hum. Donc, on va visiter un local. C'était bien, ok? Salon avec deux pièces, donc deux chambres. Je regarde et puis la dame avec laquelle j'ai visité je lui dis l'endroit le, est bien mais je veux des partenaires je veux des personnes qui vont tenir l'activité parce que c'est ce que je suis en train de faire la formation de coach dont je vous ai parlé là coach entrepreneur slash entrepreneur ce sont des personnes qui ont des dons spirituels tu es peut-être mort fort tu es peut-être et tu es toujours tu as été timide tu n'as pas agi donc tu es ingénieur tu as tes 3000 euros le mois Maintenant, tu veux commencer à utiliser tes dons maintenant pour travailler sur les gens. Donc, cette formation que j'ai commencée, on a commencé lundi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je ne prends pas les gens qui ne sont pas... Si tu es dans ton boulot, tu, ok, je ne peux pas quitter mon boulot, je ne peux pas donner... Je, je dois dédier 90% de mon temps à mon boulot, ça ne va pas marcher. Il faut que tu sois quelqu'un qui a le goût du risque. Donc, on visite le local. Je dis à la dame, et elle est talentueuse, cette dame. Elle te fait des bracelets en, avec des des, des, des, des des cristaux. Elle te fabrique de l'encens. Elle te fait des peaux pourris naturels. Elle te fait de l'encens. Donc, tu vois, on achète souvent l'encens en Chine et tout ça. Elle te fait de l'encens naturel. Je dis à la dame que tu as trop de talent. Maintenant, il y a des, elle a des, des, des, des charges. Parce que vous avez des responsabilités. Et quand je parle de spiritualité ici, pour vous, c'est genre... C'est bien pour t'écouter, mais je ne peux pas aller investir euh, 400 000 ou 300 000 sur un local. Euh, mensuellement, je paye une secrétaire. je, je Non. Moi, elle ne peut pas. Un peu. Et je disais donc à la dame que quand les ancêtres te parlent et les ancêtres sont en train de donner des nouveaux business aux gens, ils sont en train de vous montrer qu'avec vos mains, vous, tu peux ouvrir un centre où les gens viennent, tu les masses, ils guérissent. Tu peux ouvrir un centre où tu vends. Euh, tu as déjà tellement, dans un voilà la sauge. Vous vous la sauge qu'on brûle à la maison, non? Oui. C'est que vous mettez ça dans le, le turkey, vous faites, en, en, les, les, les, les Américains peut-être l'idée de faire un local où tu vas vendre les produits spirituels comme la sauge, les encens, les bougies euh, spirituelles, l'huile pour se oindre. Donc, on en parle et je sens qu'elle a peur. Donc on sort, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a vu le, on a visité le local, après j'ai eu l'idée d'aller faire mes ongles. Donc j'ai fait mes ongles. Je ne voulais pas un truc qui est comme pour tout le monde, donc je ferai deux couleurs différentes. Donc dit bonjour à mes ongles. On finit les ongles, on fait tout ce qu'on a fait, je réserve donc un massage et on se dit, ok, allons manger. Donc, on laisse la voiture. Ça nous arrive, moi personnellement, euh, je suis genre, marchons vite. Donc, prenons la voiture. Donc je lui dis, non, tu sais quoi, marchons. On prend on prend dans nos pieds, on a marché sur presque 15 minutes de marche. Parce qu'elle avait un restaurant, un idée. elle me dit, il faut que je t'amène là-bas. On arrive, on s'assoit, on mange, on bavade. En faisant le chemin retour, elle va donc pour faire un retrait Orange Money. Donc, je reste en bordure de route, je l'attends. Et moi, je sais que je suis à Abidjan, personne ne me connaît à Abidjan. Donc, je suis en bordure de route. Et j'avais même les sans-confiance parce que j'ai fait mes ongles des pieds. Attendez, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait les ongles des pieds. Et pour que ça sèche, il fallait que je prenne les sans-confiance. Donc, j'avais mes sans-confiance. Sans j'avais mes sans-confiance. OK. Je suis en bordure de route en sans-confiance, avec ma couronne, mes bracelets et tout ça. Je vois un monsieur qui une Mercedes. Et c'est un monsieur âgé, donc genre, euh, vraiment, cheveux blancs et tout ça. Il gare, il sourit. Je fais... Sûrement, il veut ça, sa... il veut connaître son chemin, donc ça, c'est pas mon truc. <rire> Vous dites bonjour à mes onglets. Je... Et il baisse sa vitre, il prend son téléphone, il, il veut chercher quelque chose dans le téléphone pour me montrer... Je lui dis, monsieur, je ne je suis même pas à donc ok, donc je ne peux pas vous donner de direction. Il dit, non, non, non, je veux prendre mon téléphone pour m'assurer que c'est bien toi. Dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, ok, TikTok, TikTok, TikTok. D'accord. Je lui dis, c'est moi. Je faisais que rire. Lui aussi, il rit. Donc je lui dis donc qu'est-ce que vous voulez, il me dit, euh, j'ai des questions, je ne sais pas pourquoi, bonjour la reine Denise, mon esprit me fait donc, je sais pas pourquoi, ce... j'ai senti une attraction vers cet homme-là, j'entre dans, le... dans son véhicule, vous savez, on me dit voilà, quand ça arrête, il te regarde, tu entres dans son véhicule, ouais, c'est moi là-bas, that's me, ok, je te rencontre et puis je, j'entre je, je... dans sa voiture, euh, il avait de la musique de chorale, Ok. Où est l'opéra l'opéra des enfants de cœur de l'église catholique, là Un truc comme ça, là. Donc, je m'assois. La dame revient de, de son retrait, Orange Money. Je lui dis, tu sais quoi Je vais annuler mon massage. Il faut que je cause avec ce monsieur. Je m'assois. et donc monsieur, il faut que j'aille d'abord là où j'avais réservé mon massage, que j'annule le massage, et puis euh, voilà. J'y vais, je porte mes chaussures. Il me dit, j'ai des questions. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer mon local. On roule environ 25 à 30 minutes. On arrive. Il savait que quand j'ai visité le premier local à 12h, 30, 13h, ce que je cherchais, bonjour la reine Suzanne l'Ermite, ce que je cherchais quand j'ai visité le local, et j'ai dit à la femme, là, que je cherche quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Le monsieur, la répondait à 100% des critères. Il a un local qu'il a loué depuis deux ans. J'entre dans son bureau. Devinez qui est sur la table. La Vierge Marie. Oh, quand j'en parle, j'ai des vies de frissons. La Vierge Marie est là. Oh, purée. Il me dit, l'Esprit m'a fait louer ce local, ça fait deux ans, pour recevoir les gens. Et j'ai tout fait, ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris le local, j'ai tout fait, voilà. Il m'amène dans un autre, parce que c'est un bureau avec, un local avec deux pièces, donc deux bureaux. Il me dit, voici moi, le deuxième bureau que j'ai déjà aménagé. Donc, ce qui fait qu'on peut collaborer. Quand tu viens à Abidjan, c'est ici que tu reçois tes clients. Je reste comme ça. Je ne sais pas si j'allais pleurer. Je ne sais, sais même pas comment j'allais me sentir. Mais, je, quand je vois l'exactitude de la chose, à 12h30, je visite un local et je cherche un partenaire à Abidjan. Et, en cherchant, je dis, je veux que ce soit quelqu'un qui ait déjà eu la foi de lancer. Je ne veux pas quelqu'un que je veux motiver la personne pour pousser la personne. Que fais non, fais non, fais non. Mm -mm. Je veux que ce soit quelqu'un de spirituel. Il avait des livres sur sa table que je suis en train de lire ces livres actuellement. Donc, moi, ce qui adore tout, tout gagner, c'est quand j'ai vu la Vierge Marie sur la table. Parce qu'il avait un petit sanctuaire comme ça. Dans son bureau, il y a un petit coin où on peut dire qu'il prie. Je vois la Vierge Marie là, je vois encore « Oh my God !» Vous savez, la fesse, il y avait les esprits. Ils ne vont pas vous parler. Ils ne vont pas vous donner la direction. Genre, si tu commences avec nous aujourd'hui, dans deux mois, tu vas seras comme ça. Dans six mois, tu seras comme ça. Dans neuf mois, tu seras comme ça. Ils vont mettre un désir dans ton cœur. Tu vas rester comme ça, tu vas savoir que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je prenne un local. J'ai envie de me lancer comme coach spirituel. J'ai envie de vendre les produits spirituels. J'ai envie de faire des formations spirituelles. J'ai envie de montrer. Ça va venir comme un désir dans toi qui est fort. Et là, j'ai dit au monsieur que je ne sais pas combien d'habitants. Enfin, je ne lui ai pas dit ça, mais après, j'ai pensé plutôt. J'ai pensé. Moi, il n'est pas mon menti. Le soir, que je me il me disait, à Abidjan, je ne sais pas combien d'habitants il y a à Abidjan. La probabilité que je trouve quelqu'un. Et il me dit que quand j'étais en train d'attendre en bordure de route, il, a il est d'abord passé. Je ne sais même pas ce qui a fait qu'il me voie. Parce qu'il il a vu, vu ma vidéo sur TikTok. Il aurait pu ne pas me voir le jour-là. Il aurait pu ne pas me voir. Ou bien il aurait pu me voir et me dire, ah, une autre fois... Mais il passe, il me voit. Et c'est à l'instant où on, a, on aurait pu être en voiture, ma copine et moi. Mais on, on a décidé de marcher. On a laissé la voiture, on a marché. Et on arrive à un coin où elle doit aller à Orange Money. Moi, je reste de l'autre côté de la route, je l'attends. Et il a train de passer. Il dit qu'il est passé, il m'a vue, Quelque chose lui a dit, va, tu interpelles la femme. Donc, il est allé devant, il a tourné. Il est revenu, il s'est arrêté devant moi. Et c'est le jour, si je l'avais rencontré avant-hier, ou si je l'avais rencontré, ça ne se serait pas passé. Et il savait que c'est exactement le jour où je suis dire à Dieu que je cherche tel local, avec tel collaborateur. Non, non, non, hier quand je suis rentrée, j'avais même peur de Dieu, tu vois, je sais pourquoi il peut dire, like. J'étais dans la gratitude, mais en même temps, gars écoutez, quand Dieu va te dire que lance le business si tes clients sont dehors. Écoutez-moi bien. Tes clients sont dehors. Et ils sont en train de dire, « Ouais, Seigneur, donne-moi une femme qui a 50 ans, qui peut me, qui va me comprendre. Moi, j'ai 50 ans. Je ne veux pas qu'une fille de 30 ans me coache. Tu es là, tu as 52 ans, tu m'écoutes. Tu vas te dire, « Ah, moi, je suis à vieille. Moi, je suis à vieille. Qu'est-ce que j'ai qui va même aider les gens? Dieu te dit, « Prends la moitié de tes économies aménage un espace où tu vas recevoir, tu vas souvent faire des séminaires, les gens vont venir, tu vas faire, euh, de, de, de, de, de, de, de oh my gosh, des soirées où les gens vont venir, ils vont être guéris par les cristaux. Vous allez, mettre, vous allez faire de la méditation collective. Écoutez, ces idées sont en train de venir dans votre esprit. C'est en train de venir. Tu as fait la couture quand tu étais jeune, non Comment ça coûte les habits des choisis? Hein, qui va porter? Hein? Qui va jeter hein? Dieu ne fonctionne pas comme ça, oh! Dieu ne fonctionne pas comme ça, oh! Il est hier, mi? J'ai mon vol tout à l'heure, donc il ne veut pas durer dans le direct. Dieu est... Oh Dieu! Oh les ancêtres! Oh les anges gardiens! Oh la Vierge Marie! J'ai une autre qui est dans la formation qu'on fait là. Elle me dit que lundi quand on commençait, je leur ai dit d'acheter 4 5 cahiers. Elle dit que intuitivement dans la journée, parce qu'on a fait la formation la nuit, dans la journée du jour, là, elle s'est arrêtée. L'esprit lui a dit arrête-toi dans une librairie, achète les cahiers. Elle dit ne savait pas pourquoi elle a acheté les cahiers. Elle a acheté 4 ou 5 cahiers. Le soir dans la formation, je leur dis vous aurez besoin de 4 ou 5 cahiers. Elle filme les cahiers, m'envoie, elle dit que maman. Dans la journée, je marchais en ville. Je comme ça là, Je me suis aussi arrêtée. J'ai acheté. Si tu n'écoutes pas ton intuition, gars, tu vas souffrir. Parce que c'est comme si tu avais des antennes. C'est comme si tu avais des antennes qui te parlaient à distance. Je sais même pas comment je peut vous dire ça. Arrêtez d'attendre que le signe. Oh, j'attends que Dieu me confirme. Depuis que Dieu t'a parlé, tu as fait quoi Ah, tu sais, moi, je ne veux pas que mon mari se fâche. De toutes les façons, ton mari va se fâcher. Tu comprends qui okay, va commencer à voir que deux, trois personnes viennent, viennent te voir. Waouh, la reine, la reine Anita Oawa, Merci, tu as, ce que tu as. vraiment merci, tu m'as tellement aidé. Merci. Il va regarder. Bon, il y a aussi des maris qui vont vous soutenir, ok Il y en a qui vont vous soutenir. Il y en a que ça fait cinq ans, ils sont en train de payer les loyers de, de tes, endroits. Tu veux prendre le bureau, il est là, il te paye. Il t'aide. Tu veux prendre le local, il t'aide. Donc tu fais, une, il est là, il t'aide. Tu veux organiser des séminaires, personne ne vient où il finance le séminaire. <rire> Cameroun, si elle vient, la reine Denise, tu vas venir me donner le gâteau. Je dois manger ton gâteau le premier jour que j'arrive. Vous avez compris donc? Les gens de Douala, là, mais vraiment, on est bien chez soi. Hein. On est bien chez soi. Je vais pas vous mentir. La chaleur de Douala est quelque chose. Pas la chaleur, le climat, mais la chaleur que vous me donnez quand je suis en Douala. Vraiment, vous me manquez déjà écoutez mesdames, écoutez messieurs tu as raison ça, Dieu va te dire commande ça, achète ça tu arrives, tu vas acheter deux il dit non, achète 1000 articles 1000 tu achètes, on envoie ça arrive, il y a une pénurie de cette chose que tu as achetée. tu es le seul vendeur dans la ville pendant au moins deux mois, en attendant que la Chine ouvre pour qu'on envoie encore. C'est toi qui peux mettre les prix. Dieu est, c'est le coach du business. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Dieu te donne le flair, tu arrives dans une ville. À l'aéroport, tu tombes sur quelqu'un, il dit que c'est le business qui marche. Tu tombes dans la ville là comme ça. En deux semaines, tu te fais 15 millions de bénéfices. Parce que tu as écouté. Tu as agi rapidement. Je sais que je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne pas mentir. vous mentir. Vous-même, vous êtes guidé, mais c'est que vous doutez de vous. Et tu ne peux pas dire que tu es guidé par l'Esprit si tu n'agis pas. Tu dois agir. Action is required. It is needed. Hein, et sans que vous allez me donner les nourritures, Mania Kaboubé. Je veux le équang. Je veux le héros. <rire> je veux le rapper. Ma ménagère m'a déjà promis de rapper. Donc, enlevez le rapper de votre liste. Moi, je veux les gâteaux de Denise et Mireille. Je veux le gâteau. Vous avez besoin d'action. Écoutez-moi. Si tu m'écoutes chaque jour, tu n'as jamais rien fait. C'est pour ça que tu es tout bloqué là où tu es là. Dieu vous parle, hein. Dieu <rire> vous parle, oh. Tes idées que tu reçois le matin, là, 5 heures, c'est dans ta tête. Cachète ça, fais ça, fais ça. Lance ça, lance ça. Commence le business-ci. Dieu vous parle. God they talk to you. He don't talk am. Fabriquer les bijoux. Moi-même, j'ai cherché les fabricants parce que, actuellement, je, je, je, veux faire un réseau de telle façon que si tu as n'importe quel produit spirituel que tu vends, tu me, tu donnes, on, on met ça dans les magasins, parce que je vous fais les magasins dans un peu partout. Tu achètes seulement ta marchandise, pardon, tu fabriques ta marchandise, tu viens seulement déposer. On met en ligne. Il y a les gens en France que tu as, tu as été fabriquer des choses à Bafoussam, ils ont besoin de ça à, à Paris. Arrêtez de faire vos choses que vous avez seulement que, que euh, et je vais trouver les clients. Et, ou, faites des choses uniques. Faites des choses uniques. Par exemple, ça. regardez ça. Et je suis sûr que certains d'entre vous, Dieu vous a dit qu'apprends à faire ça. Tu n'as pas appris. Alors que si tu apprenais, tu peux être mon fournisseur. Il y en a, vous savez, coudre. Voilà les habits. Voilà les trucs que je porte comme ça. Vous attendez quoi Tu attends que Dieu te fasse passer le cinquantième, euh, la cinquantième la, la voiture rouge. Tu vas te mettre en route. tu dis qu'en trois minutes, tu dois faire passer ici la vingt voiture rouges. Là, il va savoir que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu ne fonce pas comme ça. Hein. Chaque fois que tu fais tes gâteaux, on te dit que maman, tes gâteaux là sont bons jusqu'à... Fais le gâteau, vends même le gâteau à 15 000. Oui. Tu parles, tu approches des restaurants sophistiqués, oh, vous n'avez pas de la vision, vous n'avez pas de, vous oh, devez avoir. oh là là, oh là là, les dons que vous avez en vous, ce n'est pas pour les petits petits enfants du quartier là, il y a les gens là-dedans qui ont l'argent, qui cherchent ce que vous avez, vous ne voulez pas vous positionner, vous ne voulez pas vous positionner. Tu fais le tarot, ton tarot, hein, mon frère. Quand tu fais ça, quelqu'un peut avaler sa langue trois fois. Il croit que c'est le ganda qui est qu y a dans la nourriture. Tu fais le poisson brisé, quelqu'un va avaler ses ongles. Termine L'ongle qui va avaler. Et là, tu caches ta nourriture. Pendant que les gens sont en fait les, les grands restaurants, euh, les, les nourritures qui sont dégueulasses. En tout cas, moi, je ne ma chose. non. Vous savez que moi, je ne parle de ma chose. Non? Moi, je parle de ma chose. Continuez de rester là-bas, vous payez les dîmes de 500 francs. 500 francs de dîmes. Moi, vois les grosses dîmes. Hein. Tu veux que tu me portes, tu mets un million, tu me déposes ça là. Tu dis que voilà ma dîme. Vous parlez même de quoi Arrêtez de réfléchir petit. Quand on a même écrit, il ne même plus vous répondre. Comme Dieu t'a donné tes dons pour que tu souffres. Moi, je connais seulement, j'aime seulement aider les gens. Hein. Moi, je ne connais pas demander l'argent à quelqu'un. Hein. Quand ton bailleur vient te demander l'argent, est-ce qu'il a pitié de toi deux qui sont dans la famille. On te regarde. Elle-là, elle ne participe jamais. On fait la réunion, on t'invite même pas parce qu'on sait que tu vas venir. Excusez-moi, j'attendais la voiture de ma copine. J'attendais que ma copine vienne me déposer. Tu peux prendre un taxi-course. Tu prends le taxi même pour 4 heures de temps. Il t'attend dehors. Tu es arrivé là plus sur toi parce que tu es sorti, tu as cherché la moto. <rire> Non, non laissez-moi j'ai envie de rire. <rire> Écoutez, enlevez la honte sur vous. Enlevez la honte sur vous. Et ces gens-là qui se moquent de vous, ils connaissent vos dons. Ils ne vont jamais vous dire. Tu vois, le machin a vu sur ta main, il a, il a dit que tu connais. <rire> oui, oui, oui, oui, c'est ça. Même si quelque chose coûte 500 au marché, moi, je dis que quand ça rentre dans mon local, je peux vous vendre ça à 5 000. Et je n'ai pas mon honte. Ce n'est pas vous qui payez mes impôts. Vous ne payez pas mes factures. Ayez confiance en ce que vous faites, s'il vous plaît. Quand quelqu'un vient me dit que, mais on trouve ça au marché, je dis, mamie pardon, please, avec. Pas au marché. lâche au marché. Mes produits ne sont pas pour tout le monde. Je vous ai dit qu'à un moment, je vais faire la boulangerie, je vais fabriquer le pain, je vais vendre le pain à 5 000 la baguette. Et quand les gens vont venir acheter mon pain Parce que ce sera le pain béni. Le pain béni. Oh, oh la cachanda là. <rire> ah, Quelqu'un va se lever le matin. Il dort la nuit, il rêve que de mon pain. Quand il se lève, on va dire que... Pardon, allez, allez m'acheter le pain là. Il appelle, on livre ça. Tinton, vous avez commandé du pain Il détache le paquet comme ça, il l'ouvre. Ah, oh, le goût de... La, la sauce de Mamie Macta. quand Mamie Macta me faisait le pain grillé le matin. Oui! Hum. Pardon, enlevez la honte sur vous. Pardon, enlevez la honte sur vous. Je vous en prie. Ah mais je ne peux pas empêcher les marabouts de faire leur publicité. J'ai dit aux marabouts de se laver avec le sel. Les clients vont venir, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent que venir dans mes directs pour faire leur publicité. J'ai dit, lavez-vous avec le sel, marabout. Lavez-vous avec le sel. J'ai pas le sel. D'acheter même pas mon sel. Lavez-vous avec le sel. <rire> la reine t'aimante. Merci pour tes cœurs. Tu me donnes beaucoup de cœurs chaque matin. Merci. Enlevez la honte sur vous. Enlevez la honte sur vous. Ayez confiance. Tu sais, souvent, quand tu, tu, tu fais tes gâteaux, tu as peur d'aller vendre même. Quand on te demande le prix, comme tu as fabriqué, tu as fait le gâteau, tu sais que le gâteau, là, t'a coûté 2 000. Tu dis, bon, donnez-moi même, même 3 500, non. Alors que tu as passé deux heures de temps sur ce gâteau. Deux heures de ton temps, vaut combien, ma chérie Tu arrives un jour à un endroit. Tu vois quelqu'un fait un gâteau, ce n'est même pas aussi bon que pour toi. Parce qu'il y a la clim dans son endroit et te vend le gâteau à, à 18 000. Tu fais, hey hein? Écoute, tu as voulu te vendre moins cher. Tu as compris quand on vend la sensation qu'on donne aux gens. Il y a les gâteaux. Denise, quand elle mange des gâteaux, elle, moi, je vous dis, je fais la publicité de Denise ici. Quand elle mange son gâteau, elle prend le gâteau et met dans la bouche. Je voyage, je pars en Angleterre. je si, Il y a un endroit là en Angleterre où j'achète les gâteaux chez Lily. Lily's, ceux qui sont en Angleterre, ils connaissent. Je voyage, je pars là-bas, je, je reviens encore. Après, je repars encore chercher le café que j'ai oublié. Après, je reviens encore au Cameroun. Quand elle mange tes gâteaux, c'est comme ça que ça fait. Il y a des gens qui paieraient cher pour la sensation. C'est le feeling qu'on achète. Arrêtez de douter de vous. Tout le monde vend les t-shirts au marché, non? Tout le monde vend, vous pouvez trouver ça. Tu peux te laisser, tu trouves ça ailleurs. Tu n'achètes pas chez moi. Mais parce que tu connais que non, c'est la reine Jocelyne. Elle a expliqué bien que la couronne, que je dois mettre ma couronne. Donc quand j'achète, hier en passant, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont acheté leurs choses. Les bâtons de commandement, les chapeaux, chapeaux spirituels. Ayez votre chapeau. Pour les, les, les reines de l'eau, là, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des reines de l'eau. Mettez les cories sur vos choses. Donc, ceux qui achètent là, j'ai donné beaucoup de couris. Venez les courries, vous mettez sur vos choses. Tu dois porter les habits avec les courries. Tu prends la cour ça, tu mets. C'est le feeling que je te vends, ma chérie. Quand tu mets ça, tu as la confiance. You know that you do know. Arrêtez de douter de vous. Vous voyez une petite fille comme moi, celle-là, je ne viens pas avec la lace wig, avec le make-up, pour vous dire, vous savez, euh, non. J'ai confiance en mes choses. I trust what God has given me. J'ai confiance dans les dons que Dieu m'a donné. Et vous en avez, vous en avez. Agissez par la foi maintenant. Votre, votre pays, l'endroit géographique n'a pas d'importance. Tu peux mettre ceci en pratique, tu es à Abidjan, tu peux être à Washington, tu peux être à Paris, ça n'a pas d'importance. Tu peux être même à Fonjomong ou à Tungan. Sur ma plateforme, j'ai tout le monde. J'ai des gens qui me suivent de Badjoun, des gens qui me suivent de Baganté, des gens qui me suivent de, de, de, de, de, de, de, de Accra, de, de, de, de tous les pays. These things works. This thing works, wherever you are. Quel que soit ton endroit, parce que c'est dans toi. Dieu est en toi. Quand tu actives le Dieu qui est en toi, tu vas commencer à voir les choses. Et je n'aime pas les femmes pauvres. Écoutez, la pauvreté n'est pas bien. Un gars t'invite, il veut te draguer. Il, te, il, il, il, ne, il ne trouve même pas le jour pour que tu sois disponible pour venir au restaurant. Il dit lundi. Tu dis non, lundi, j'ai une livraison que je dois faire là-bas. Mardi, non, mardi, pas voir mes fournisseurs. Mercredi. Non, mercredi, j'ai rendez-vous, j'ai une formation en ligne. Jeudi. Non, jeudi, je dois aller visiter le nouveau local qu'elle veut prendre. Vendredi. Non, vendredi, je dois aller... Après, ça. Yes, baby, I'm a busy woman. I'm a busy woman. I'm busy. Okay? I'm busy. le manque de respect fait mal on écrase ta confiance en toi on t'écrase tu n'as pas la parole quand tu penses à quelque chose tu ne peux même pas continuer l'idée parce que tu sais que je n'ai pas l'argent alors get money. Tu n'as pas l'argent non tu dois d'abord grandir dans ta tête. Tu pars, tu regardes la douche là où tu, tu pars souvent là. Tu regardes la chambre dans laquelle tu vis. Je dois upgrade. Tu regardes ça. Tu dis, it's time. It's time for an upgrade. Je dois sortir de cet endroit. Je dois sortir de ça. C'est quoi? Tu sais que quand tu, quand, tu, quand tu commences à avoir l'argent ça c'est non. Tu sais ça non? <rire> oh là là! <rire> Ta façon de parler change. Tu ne dis plus que « Ouais, quand j'aurai l'argent je vais. » Tu Je suis en train de... »« Ouais, Jocelyne, euh, elle est à Bidjan. Ouais, elle est euh, Ouais, elle n'est pas venue. »« Non, elle était busy. »« Elle avait une réunion ce soir. »« Elle avait... Euh, »« Non, vraiment... »« Et quand tu t'excuses de ton absence... » Présence, ta présence se fait sentir avec l'argent que tu as envoyé. Moi, je suis manqueuse de respect. Parce qu'on m'a trop manqué de respect. Je suis manqueuse de respect. Oui. Je suis manqueuse de respect. Vous me connaissez pour ça. Il ne m'en excuse pas. I don't care. Oui. Quand on elle, est-ce on... Est qu'ils avaient peur Est-ce qu'ils avaient peur Oui, elle a, elle a encore fait un énième business. Pardon, elle a chaque jour. Ils font un riz. rire. Mais si tu disais que tu n'es pas venu et que tu as envoyé même tes 100 000 là, qui vont s'asseoir, parce que tout le monde dans la, dans la réunion là va cotiser 5 5 pour aider la, la, la, la, la, la femme qui a perdu son mari là. Toi, ta participation c'est 100 000 francs. Oui, tu envoies moi la boisson que buvez. Tu ne dis pas, j'allais dire pauvre. <rire> j'allais dire pauvre. Et tu ne dis pas. Parce que. Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous manquer de respect, mais quand vous allez donner l'argent, ils vont prendre non. Vous savez ça, non? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je t'ai fait un dépôt de 50 000 là. Euh, merci. On vous manque de respect parce que. <rire> Écoutez, testez ce qu'elle vous dit là. Vous allez voir. Votre tata et votre tonton là ne vont plus vous parler n'importe comment. Oui, je suis éliminée aujourd'hui, vraiment, je vous dis, j'ai du jaune sur les ongles, j'ai du jaune sur le corps, je crois que je vais, je vais porter le t-shirt ici aujourd'hui encore. J'aime la couleur. On oh, t'as manqué de respect parce que, je, je, ouais, Jocelyne là, euh, pardon. Mm -mm. Never, never, things are not happening like that anymore. Never, I have changed. Never, it's not happening again. no, no, no. Mm -mm. Le dialogue, la façon dont on te parle va changer. Oui, je sais que tu es occupé, mais est-ce que tu peux écouter un peu ce que j'ai à te dire? Yes. Bonjour la Reine Fatime. Donc, concentre-toi. Tu as les dons que Dieu t'a donnés. Tu as les dons que Dieu t'a donnés. Tu as les idées. Agis sur ça. Tu vas voir. Mm -hmm. Mm -hmm. Deux choses qui m'arrêtent. La foi et l'argent. La foi et l'argent. Quand elle voit quelqu'un qui agit par la foi jusqu'à qu dire que wow! Mamma mia! Donc Dieu t'a parlé, tu es parti, tu as fait wow! Jesus! Si quelqu'un a l'argent et je ne vois pas la foi dans son argent, très, très rarement il va m'arrêter. Donc, pourquoi tu m'arrêtes avec ton argent? Il faut que je voie la foi dans ton argent. Parce qu'il y a des gens, j'ai des clients qui ont beaucoup d'argent mais qui sont, je n'aime pas rester à côté d'eux, ils ont une énergie bizarre. Tu vas se plaindre. I don't like it. Ils n'ont pas la foi. Peut-être tu as l'argent parce que ton mari a l'argent. Mais toi-même là, toi-même là. N -n -n. Tu la besoin à 30 minutes ton énergie. Tu te vides de ton énergie. Elle se plaint. Même si tu me payes, that. Mon énergie plus que tout. Voilà. Ok. Bon, faut que j'y aille. Vous passez une bonne journée. Je sais que ça, ça aidé les gens. Donc, bonjour encore à ceux qui ne peuvent pas liker ma vidéo, ceux qui ne peuvent pas me dire bonjour parce que vos décepticons ne vont vous voir. Pas de souci, je vous comprends, ok Allez sur YouTube, abonnez-vous sur ma page YouTube, je vous en prie. Allez me donner les vues sur YouTube. Et quand vous arrivez là-bas, la publicité passe, laissez la publicité passer, parce que c'est la publicité qui a même de l'argent. Soutenez ma chaîne, vous avez compris, <rire> C'est vrai que l'argent de YouTube, c'est pas encore ça, mais il euh, faut continuer le travail, il faut persévérer. Bon, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. We flying first class up in the sky. Living the life. J'arrive au Cameroun bientôt. Si vous dit le jour, vous m'attend à la porte de la maison. Du coup, je ne veux pas. Laissez-moi me reposer un peu. Je ne pars pas au Cameroun aujourd'hui, ni demain, Donc, euh, ni après-demain. Mais je suis au Cameroun bientôt. Bonne journée. Oh my God.